J'ai dit que je faisais comme Toto. <rire> Allez on poursuit notre présentation des sorties de cette nouvelle vague de Star Wars Legion avec Lando Cadrician Je vais euh, d'abord commencer par euh, la figurine et puis ensuite on regardera euh, les cartes à la fois euh, la carte euh, du personnage, euh, bien entendu ses cartes d'ordre et puis ses améliorations Comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à mettre un commentaire, à partager et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait Allez c'est parti Allez, c'est parti pour la présentation de Lando Cadrician. Pas forcément le personnage le plus euh, attendu, mais vous allez voir, il a pas mal de potentiel. Évidemment, un grand merci à qui commence qui m'aura euh, fourni cette figurine. N'oubliez pas, hein, vous avez la possibilité de bénéficier de 10% de réduction avec le code promo Pierrot. Ça vous fait la boîte à 11,25€. Et puis je pense que euh, voilà, il faut se créer sa propre identité et puis pas forcément euh, tout le temps euh, suivre, euh, suivre le troupeau. Hein Be different, think different euh, Voilà les amis, en plus n'oubliez pas Sur le site vous avez la possibilité De voir euh, en façon, de façon Totalement transparente euh, Le stock en fait euh, De chaque figurine Et ça je pense que c'est important Parce que quand on commande quelque chose Et puis finalement bah, le magasin ne l'a pas Et ne vous le dit pas bah, On peut l'attendre pendant longtemps Ceci est dit, on va passer à la figurine, notamment donc ce Lando Quadrician qui nous est proposé avec trois euh, poses. Alors en fait, pas tout à fait trois poses, il y a deux poses et puis il y a deux visages. Un visage un peu souriant, un peu poupard et puis un visage un peu plus sérieux. Moi, j'ai opté pour le visage sérieux et j'ai opté pour la version en train de dégainer et pas euh, déjà dégainée. Euh, tout simplement parce que j'imagine qu'il y a beaucoup qui vont le faire avec l'arme sortie, que je pense qu'il est plus facile à transporter comme ça, qu'on peut utiliser la cape secondaire qui est, euh, qui est décorée à l'intérieur et ça, euh, ça m'intéresse pas mal. Et puis surtout parce qu'on n'est jamais plus dangereux qu'au qu moment où on n'a pas encore totalement sorti son arme. Les pratiquants de Yaido sauront de quoi je parle. Voilà, très belle figurine, euh, plutôt détaillée. Là aussi, hein, comme Calus, les gros doigts de Panda, euh, ça n'aide pas euh, à la monter. Par contre, ce qui aide à la monter, je trouve, c'est la qualité du plastique. On a vraiment un plastique maintenant qui réagit très, très bien euh, à la colle, en tout cas à la mienne. Moi, j'utilise de la Faleur et euh, je dois avouer que euh, ça prend très vite, très bien. Et du coup ça compense le fait qu'il y ait euh, voilà, des, petits, des petits des petits, bras, des petites mains, j'aime pas ces mains détachées des bras, euh, je trouve ça compliqué à rattraper, j'ai eu pas, pas mal de difficultés avec Calus pour pouvoir lui aligner les, les, les deux mains, là c'était un petit peu chaud euh, d'aller chercher le holster. Euh, mais voilà, au final, on, on réussit parce que le plastique est de bonne qualité et qui réagit bien euh, à la colle. C'est pas mal détaillé et je pense que par contre, sur, euh, sur ce Lando, euh, je vais me faire plaisir à la peinture. En tout cas, beaucoup plus que euh, sur le Calus que je vous ai dit. Hein, je n'étais pas, pas très très fan. Allez, on passe aux cartes. Allez, on se regarde la carte euh, du commandant euh, Lando Cadrician qui peut devenir agent, vous allez voir, c'est sympa. 105 points, donc, euh, avec 6 points de vie, 2 points euh, de, euh, de, de, de morale, de courage, comme vous voulez. Je ne sais jamais comment on les appelle ces trucs-là, de suppression, ce que vous voulez. Euh, tout de suite, on défend en blanc, c'est évident, on est chez les rebelles, il n'y a pas d'armure sur le bonhomme. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, on va transformer à la fois... En défense et, euh, et en attaque. Et quand on défend l'adrénaline, euh, quand on transforme euh, l'adrénaline euh, en, en attaque, euh, on va avoir du critique. Et franchement, il y a des moments euh, avec euh, avec Lando, il est capable de lancer du critique. Quoi. C est, c est, ça, ça devient euh, ça devient affolant. Euh, entraînement au combat des noirs, des blancs. C'est Lando. Hein. <rire> Les mecs, moi j'aurais vraiment mis moins que ça. Mais bon, <rire> voilà, c'est Lando. Le pistolet, donc Sniper, euh, il va tirer lui un peu plus loin que Calus, hein, à 1-3. Euh, du coup, il va perdre le fameux déblanc en question. Euh, il a donc un rouge un noir, mais par contre, euh, il a le perforant 1. Donc, euh, donc euh, ça se vaut largement, d'autant plus qu'il va avoir tireur d'élite 2 hein, euh, en, en mots-clés. Euh, donc du coup... Zéro cover, les gars, hein, contre le bonhomme. Zéro cover et il transforme l'adré euh, en critique. Donc, ben il commence à être méchamment badass, le garçon quand même. C'est hein, tout de suite euh, petit pistolet de l'air de rien, mais en fait, euh, ça y va. Aléa 3. Hein, euh, quand vous créez votre main de commandement, mettez trois cartes supplémentaires euh, dans, dans votre, euh, pour créer votre aléa, donc ça j'en ai parlé avec Calus, hein, c'est tout simplement la possibilité d'utiliser des cartes de commandement qui ne sont pas forcément les siennes, de les mettre de côté, alors il faut que le personnage dont vous utilisez les cartes de commandement soit quand même présent sur la table, on est bien d'accord, mais vous allez pouvoir comme ça euh, mettre de côté trois cartes, euh, de commandement, euh, que vous pourrez comme ça adapter votre jeu en fonction de la situation et euh, de la tournure que prend, euh, que prend la partie en tournoi, c'est euh, extrêmement intéressant, extrêmement flexible. Opération secrète, donc voilà cette information, quand euh, vous vous déployez, vous pouvez considérer votre rang, alors c'est quand vous vous déployez, hein, vous pouvez considérer votre rang euh, comme étant un agent et puis euh, on va gagner euh, l'infiltration qui vous permet de vous poser à peu près euh, n'importe où, à portée 3, de toute unité ennemie. Euh, donc bah, ça, euh, c'est très intéressant aussi, parce qu'on va voir que c'est quand même un personnage qui est pas mal dans le soutien, et puis euh, je trouve aussi euh, qu'il est, euh, est pas mal dans euh, le mode, comment dire résistant, vous voyez, les, les petites frappes, les petites attaques éclair, euh, les petits coups qui vont bien, euh, ça va bien, ça colle bien au personnage. Donc pouvoir le mettre comme ça, euh, à volonté, un peu où on veut, sur la table, ça peut vraiment être très intéressant dès euh, le début de la partie. On verra euh, sa carte de défaut, tireur d'élite 2, je l'ai dit, et puis en plus de tireur d'élite 2 qui va annuler tous les couverts, il va avoir coup de chance 2, tant que vous défendez, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de défense, ça va quasiment, euh, quasiment euh, le, rendre, euh, le rendre intouchable dans certaines situations. D'autant plus qu'il euh, transforme euh, les, euh, les adrénalines euh, en, euh, en défense. Voilà, donc effectivement il défend en des blancs, mais euh, là avec ce coup de chance, euh, bah, euh, 2D hein, relancer, c'est euh, beaucoup. On va regarder euh, les cartes euh, d'ordre. Pour, pour notre ami. La première, donc le Pips 1, c'est euh, La main de l'idiot. J'aime beaucoup euh, le titre. J'ai dû la relire. Je me suis dit non, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Alors, elle va activer que euh, l'ando-cadricien. L'ando-cadricien gagne pistolero. Pas mal! Pistolero avec euh, tireur d'élite 2, euh, avec perforant 1. Ça fait beaucoup là déjà. Ça, ça commence déjà mal. Pistolero, vous allez avoir la possibilité de déclencher euh, deux tirs, euh, deux attaques, hein, euh, deux attaques sur deux cibles différentes. Attention, mais quand même, euh, ça fait beaucoup. Donc, si votre défaut ce, contient une carte de commandement euh, à trois points lumineux, lando gagne un pion vidier et un pion esquive. Ou. Deux pions visés et deux pions d'esquive si votre défausse contient une carte à 3 points lumineux et une carte à 2 points lumineux. Ou, parce que c'est pas fini, trois pions de visée et trois pions d'esquive si elle contient une carte à 3 points euh, lumineux et une carte à 2 points lumineux euh, et une carte à un point lumineux. Vous l'avez compris, cette carte-là, plus vous la jouez tard puisque bien entendu, dans votre défaut, ces cartes d'ordre, il y a des chances qu'elles y soient, hein. plus vous allez la jouer tard, plus vous allez, pour cette phase de jeu, stuffer comme un malade l'Androquadrissian. Mais vraiment comme un malade, parce que sur la phase finale, c'est quand même 3 pions de visée et euh, 3 pions d'esquive qu'il va récupérer. Donc euh, je le redis, il a tireur d'élite 2, il a perforant 1 et il a coup de chance. Il est imbattable à ce moment-là. Clairement, je pense qu'il est, il est, il est quasi intouchable. Ou alors, vous êtes une quiche en D, ça arrive. Ça m'arrive. Mais là, au niveau relance, c'est euh, très très très fort. Euh... Ah, il y a pistolero en même temps. Hein. C'est-à-dire que <rire> si vous avez vos trois visées, vous avez euh, de quoi dispatcher euh, vos pions de visée euh, sur deux attaques différentes. Rien que ça, c'est euh, fantastique. Euh, et puis il a tireur embusqué aussi, ah oui, ah oui, tireur embusqué en plus, je ne l'ai pas lu, hein, euh, tant que vous attaquez vous pouvez dépenser vos pions de visée pour améliorer les résultats de votre attaque, ça c'est bien ça le tireur embusqué, alors ça veut dire quoi améliorer, ça veut dire que si j'ai un blanc je fais une touche, si j'ai une touche je fais un critique, donc il va avoir pistolero, deux attaques, il va avoir tireur embusqué qui, a, qui va augmenter ses résultats. Et si vous la jouez en toute fin, attention, vous serez attendu. Mais en même temps, vous avez un Pips 1. Donc, vous êtes sûr d'être activé en premier. Hein, normalement, à moins d'avoir Calus en face. Euh, eh ben euh, vous allez avoir 3 pions de visée, 3 pions de défense. Ça vous tombe dessus, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, en fait. Le, le, le, le perso, il va vraiment être trop, trop fun à jouer. Déjà que le, le Han Solo était sympa, mais là, lui, bah, il est plus sympa. Mais en même temps, c'est normal, c'est l'Ando. As des As, donc c'est la Pips 2. Attention, elle est en deux parties, celle-là. Hein. Vous pouvez euh, donc vous en servir pour euh, l'Ando Cadrician et une unité. Ça y est, ça commence, hein, les cartes qui permettent d'activer des unités. Quand l'Ando Cadrician donne un, un ordre à une unité, elle gagne un pion d'esquive ou un pion... En attente, donc euh, ok, et puis sinon avant de piocher euh, dans votre réserve d'ordre, donc dans votre réserve d'ordre, vous, vous êtes en train de jouer, vous allez piocher dans votre réserve d'ordre, vous êtes un peu en panique parce que vous n'avez pas réussi à donner des ordres euh, à ce qu'il fallait de vraiment intéressant à jouer à ce moment là ça peut arriver, hein. et puis vous vous dites putain, il faut que je pioche quelque chose de bien, il faut que je pioche quelque chose de bien, ça m'est arrivé moi, dans la partie euh, que j'ai fait contre Toto, j'essayais absolument de piocher euh, Rex, et je arrivais pas, il ne sortait pas Rex, et il ne sortait pas, il ne sortait pas, et je me disais putain, je... ça a vraiment joué en fait sur mon activation. Et bien avant de piocher dans votre réserve d'ordre, vous pouvez à la place défausser euh, cette carte de vos aléas ou de votre main, donc ça c'est intéressant parce qu'elle peut être où vous voulez celle-là, hein, d'accord Vous pouvez la mettre dans les aléas, c'est utile, et aller la chercher à ce moment-là. Et dans ce cas, vous donnez un ordre à l'endocadrician ou à une unité alliée, une unité alliée, il n'y a rien de spécifié, d'accord As you want, une unité alliée à un 1-2 de lui et activez là Voilà. Très très très flexible cette carte là, elle peut vraiment vous sauver la mise. J'aurais aimé avoir une carte comme ça euh, quand j'essayais je, désespérément euh, d'activer euh, mon Rex. Euh, c'est balade, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis on termine avec euh, Tapi, et là les amis, ça fait mal, ah, je dois avouer. Alors Pips 3 euh, quand même, mais déjà elle active l'ando et deux unités. Donc, euh, bah, ça fait comme Calus. Hein, C'est quand même des cartes qui ne font pas que activer le perso, comme pour Anakin Skywalker, hein, qui était très euh, monomaniaque. Hein, euh, là, on est vraiment sur, euh, sur du hé euh, hey, les gars, suivez-moi, on va, on va se marrer. Chaque unité ennemie à portée 1-3. Un chaque unité ennemie. Et là aussi, il n'y a pas de spécificité. C'est chaque unité ennemie à portée 1-3. C'est long la portée 1-3. Euh, et en ligne de vue de l'endocadricien, gagne. Deux pions de surveillance. Ça, euh, c'est euh, énorme. Deux pions de surveillance. C'est-à-dire que si votre lando est positionné à un endroit plutôt sympathique sur la table, chaque unité ennemie qui va voir et qui sera apportée 1-3 va se cogner deux pions de surveillance. Je vous rappelle que les pions de surveillance, je vous les consommer pour relancer. Ça peut pleuvoir sur toute la table à ce moment-là. Si euh, les choses se passent bien et si vous pariez cette carte au bon moment, ça peut pleuvoir sur toute la table. C'est vraiment énorme. Et avant euh, que euh, l'endocadricien euh, ne lance euh, les dés pendant une attaque, alors on verra que c'est soit en défense, soit, soit, soit en attaque, vous pouvez annoncer un résultat touche ou critique. Après votre sous-étape, relancer les dés, et là on pense à coup de chance notamment, si au moins un résultat annoncé apparaît, ajoutez deux résultats similaires. Sinon, votre adversaire retire jusqu'à euh, deux de vos dés. Alors, ça, ça peut paraître aléatoire, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Euh, pour la défense, par exemple. Pour la défense, avec mon coup de chance 2, euh, tant que je défends, je peux relancer deux dés de défense. C'est déjà pas mal si j'annonce un blocage, ben, au premier lancé, si j'ai un blocage, ben, c'est pas mal. Je peux faire de la relance deux fois, il y a de fortes chances que j'ai mon blocage sans problème. Si vous m'attaquez et que vous me faites 3 dégâts, et que je lance donc 3 dés de défense, et que j'annonce blocage, admettons, ben, je fais un premier jet, je fais un blocage. D'accord. J'ai mon coup de chance, je peux relancer mes 2 dés. Je les relance, je fais un autre blocage. L'avantage, c'est qu'avec ce, cette annonce-là, je vais me retrouver avec 4 blocages au lieu de 3. Alors vous allez me dire, quel est l'avantage d'avoir 4 blocages au lieu de 3 Eh bien, si le mec qui m'attaque, il a Perforant, eh bien il l'a dans l'os. Parce qu'en fait, il va m'annuler un blocage, mais il m'en reste 3 contre son attaque qui vaut 3. Elle est pas mal, celle-là, non <rire> Voilà, donc normalement, perforant, ben euh, ça passe tout le temps, mais pas là. Voilà. Alors, d'accord, hein, euh, faut du bol, mais euh, quand même. Et puis, on n'oublie pas qu'on transforme euh, les adrées euh, en critiques. Alors attention, hein, euh, la transformation de l'adré en critique, elle arrivera trop tard pour satisfaire le pari. Hein. Ne dites pas euh, « J'ai parié critique, je transforme les adrées en critique, je transforme mon adrée en critique, donc j'ai gagné mon pari ». Non, ça arrivera euh, trop tard. Euh, par contre, euh, franchement, euh, avec euh, « Tireur d'élite euh, », on perd les couverts, on transforme les adrées euh, en critique, on a « Perforant 1 » qui va euh, faire passer une touche. Là, on peut se rajouter deux critiques euh, en même temps sur un pool d'un des rouges et d'un des noirs. Si en plus de ça, euh, vous, vous balancez un petit peu euh, de visée, il y a moyen euh, d'aller bah, attaquer un tank avec un petit pistolet. Quoi. Hein voilà, tout simplement. Avec un simple petit flingue, euh, vous pouvez euh, aller euh, attaquer, euh, attaquer, euh, attaquer un, un, un, un char lourd. Vous n'allez pas, pas le détruire, mais vous allez quand même lui faire un petit peu mal. Et puis, on va regarder la carte ici euh, de défaut, qui est euh, très intéressante. J'ai modifié l'accord. Euh, fameuse réplique de l'Empire contre-attaque. Là aussi, elle est comme Calus. Je trouve qu'elle est beaucoup plus euh, impactante que ne l'est celle de Maul et de, et de Anakin. Vous pouvez jouer euh, cette carte au début de la phase de commandement. Donc, comme d'habitude, hein, je le redis, cette carte-là, elle va dans la main du gars d'en face, de votre adversaire. Donc, l'adversaire la joue quand il veut. Enfin, pendant la phase de commandement. Et euh, s'il si, euh, y a au moins trois cartes dans la défausse d'un adversaire. Qui contrôle l'endocadrician cet adversaire ne peut utiliser ni ses aléas ni les cartes de commandement de l'endocadrician vous vous souvenez la fameuse carte number one qui permettait comme ça de se stuffer de plus en plus plus il y avait des cartes d'ordre dans euh, la défausse mieux c'était elle était très intéressante. Et puis, vous pouvez avoir envie euh, de la jouer au dernier moment. Et ben, Cette carte-là, elle vous contre directement. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vouloir jouer euh, votre carte, euh, la main de l'idiot, pour bénéficier de vos pions euh, de visée et euh, de vos pions d'esquive, cette carte-là, elle va vous contrer le coup. Wow. Là, pour le coup, euh, je trouve que c'est dur. C'est vraiment dur parce que... Euh, j'ai rarement vu euh, des cartes comme ça, euh, euh, quand tu les joues, tu perds un pote, quoi. Voilà, clairement, hein, parce que le gars, il aura construit euh, dans sa tête euh, tout un scénario avec la main de l'idiot en se disant wow, « Waouh, ça y est, c'est le moment, Bam allez, je déclenche le truc, je vais avoir des pions de visée, je vais avoir des pions d'esquive, je vais badasser comme un malade, euh, j'ai euh, le tireur d'élite 2, euh, j'ai euh, le coup de chance 2. » C'est bon, je suis intouchable. Poum, le mec, il vous sort ça. Crac, vous l'avez dans l'os. Euh, vous êtes obligé d'annuler votre, votre, votre coup. Euh, vous allez perdre des potes avec cette carte-là. Mais voilà, je l'ai dit, hein, les cartes d'Aléa, elles sont beaucoup plus rudes pour ces deux personnages-là qu'elles ne l'étaient dans les personnages précédents. Sinon, je ne vais pas revenir sur les choses qui nous sont euh, euh, données avec, euh, avec Lando, parce que c'est les mêmes... Que Calus, puis là, pour le coup, c'est quand même un peu moins, euh, peu moins sexy. Hein, on va retrouver le scanner portatif hein, qui permet de balancer un, un, une mise à couvert euh, à une unité, euh, à une unité qui, va, qui va donc gagner un pion d'esquive. N'oubliez pas euh, que ce pion d'esquive, vous allez pouvoir le conserver grâce à votre euh, vigilance qui va vous permettre, notamment euh, sur des troupes euh, euh, alliées, euh, d'en de, euh, choisir deux et elles pourront euh, conserver leur pion euh, d'esquive pour la phase d'après si elles ne l'ont pas consommé à distance 1-2 il y aura également euh, le câble ascensionnel qui est du coup quand même un petit peu moins sexy puisqu'il n'y a pas de notion de charge là euh, avec, avec l'endocadricien mais malgré tout euh, le tireur d'élite 2 euh, va quand même aider, le perforant va quand même aider donc voilà c'est sympa saisir l'opportunité qui reste une carte qui permet de se, euh, de se donner un ordre donc ça c'est une bonne solution hein, si vous vous rendez compte que ben euh, voilà par exemple on vous a on vous a empêché de jouer vos cartes euh, dans l'endocadrissian euh, par euh, la carte d'aléa euh, puis vous voulez absolument malgré tout quand même activer l'endocadrissian de façon maîtrisée vous avez cette carte là qu'il faut maintenant systématiquement équiper quand vous jouez elle vaut que 5 hein, donc euh, donc voilà c'est vraiment top la conscience de la situation euh, qu'on peut euh, bon le coût augmente si c'est sur un, sur un sur du lourd sur du blindé mais euh, c'est une manœuvre improbable et euh, vous allez pouvoir utiliser vos pions d'esquive contre les résultats critiques je vous rappelle qu'on vous tire dessus les critiques vous pouvez pas les utiliser vous pouvez pas utiliser les pions d'esquive pour euh, contrecarrer les, les, les critiques qu'il faut les lancer en dés voilà, vous allez pouvoir le faire et puis la présence inspirante qui permet euh, comme ça de de donner euh, aux troupes euh, votre capacité euh, à ne pas paniquer voilà ça c'est pareil ça vaut 5 j'ai toujours tendance à à mépriser euh, ce genre de cartes euh, il faut pas parce que de plus en plus le jeu est joué au format attrition et donc au format euh, je te balance de la suppression euh, dans la gueule, et, euh, et donc c'est important euh, parce que n'oubliez pas, euh, quand il y a le perforant, il y a euh, la suppression qui va avec, et le perforant vous l'avez, mais euh, ils l'ont en face également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur lendo Je vous remercie de m'avoir suivi lors de euh, ces deux euh, unboxings. Je remercie une fois de plus qui commence pour son partenariat et son soutien, le soutien qu'il me fait à moi, mais le soutien qu'il vous fait à vous, en vous proposant ces boîtes avec moins 10%. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que sa popout type d'en face, et à vous dire à très bientôt, j'ai hâte de vous voir jouer, et d'avoir votre retour en commentaire sur ces deux super sorties. A très bientôt